Dans cette vidéo, on va démonter la Livebox recyclée numéro 5. Salut, c'est Manu de LangueDeGeek.fr, la chaîne qui t'aide à dompter la tech au meilleur prix. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton en dessous de cette vidéo et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. La voici, personne l'attendait, tout le monde s'en foutait, la nouvelle Livebox 5 de chez Orange. Quelles sont les nouveautés techniques Est-ce que Orange a suivi Free sur le 10 Giga Est-ce que Orange a augmenté ses offres fibres sur le débit montant Eh bien, on va décortiquer ça ensemble. On en est à la troisième livebox noire. On en avait déjà eu euh, trois euh, livebox blanches. Je vous rappelle que la première c'était celle hein, inventée par Orange avec le bouton euh, paramétrage d'usine qui était à côté du bouton Wi-Fi histoire que tous les particuliers eh bien se mettent en panne en appuyant sur un bouton pour vendre de la prestation chez le particulier. C'est tellement plus pratique et fair play de la part de l'opérateur numéro 1. Alors la Freebox Delta a été pleinement critiquée avec son offre qui était quand même très onéreuse avec l'obligation de prendre l'offre des Vialet qui a tourné en offre où on n'était pas obligé dans un deuxième temps. L'annonce des prix avec le disque dur qui était inclus qui au final est devenu optionnel. Pareil pour le pack sécurité. Bref, Free nous a fait un lancement à la Free, c'est-à-dire qui a bien merdé avec pas mal de choses qui ne marchaient pas au lancement. Mais au moins, on ne peut pas dire qu'il n'avait rien à proposer que ce soit au niveau d'un NAS avec les fonctions 4 disques et que ce soit au niveau du 10 bit qui pose véritablement des problèmes de connectique que j'ai largement abordé à ma vidéo sur le sujet. La Livebox 5 est vraiment dans l'autre sens. Là, niveau nouveauté on pouvait s'attendre à une augmentée en débit. Ça a été le cas avec du 2 gigabits, mais du 2 gigabits utilisable en partagé si vous branchez plusieurs ordinateurs, bien évidemment sur de la fibre. On reste sur de la connectique avec quatre ports 1 gigabit derrière cette Livebox. Vous pouvez voir qu'au niveau design, on est vraiment dans les années 1995. Il n'y a aucun effort de design là-dessus, absolument plus du tout d'écran pour vous dire s'il y a bien Internet ou pas Internet. On embrasse tous les techniciens des SAV qui vont recevoir des coups de fil avec ceux qui sont pas en informatique et qui vont devoir décrire de quelle couleur clignote la petite lumière pour savoir si vous avez la synchronisation. À part nous annoncer que le carton et le plastoc étaient recyclés, il n'y avait pas grand chose à se mettre sur la dent. Niveau nouveauté, du 2 gigabits partagé, donc si vous mettez deux PC en filaire, vous devez normalement pouvoir faire un double speed test à euh, 1000 mégabits par seconde mais en tout cas pas dépasser les 1000 avec une seule machine. Au niveau du Wi-Fi alors là encore désolation niveau Orange. Free n'avait déjà pas équipé le dernier Wi-Fi anciennement appelé AX qui a été rebaptisé le Wi-Fi 6 dans sa dernière Freebox Delta. Et eh bien Orange n'y est pas allé dessus non plus. Ça fait quelques semaines que SFR Fanfaronne avec sa dernière box qui lui l'intègre. Le Wi-Fi 6 est maintenant une réalité qui est en phase de sortir tous ses produits émetteurs récepteurs. On on a des smartphones comme le Galaxy S10 qui en sont équipés maintenant depuis de nombreux mois et Orange a préféré vous masquer le truc avec un truc appelé le Wi-Fi intelligent sauf que euh, ben moi je suis allé voir l'offre de chez Soch hein, qui ne proposera pas d'ailleurs la Livebox 5 et qui euh, continuera à proposer des offres uniquement à 300 mégas montant et descendant. et eh bien le Wi-Fi intelligent était déjà employé sur l'offre de Soch donc en fait ça c'est juste pour vous masquer quand on vous met pas le dernier Wi-Fi chez Orange et eh bien on vous met un bon gros branding des familles pour vous expliquer que bon on vous a pas mis le dernier mais il est quand même plus intelligent que la dernière fois et peut-être que si vous avez 20, 30 appareils connectés dans la même pièce et eh bien le wifi va arrêter de ramer à savoir que Orange vous propose une option d'un répéteur wifi puisque le wifi intelligent mais le wifi n'arrivera toujours pas à couvrir l'entièreté de votre maison si vous avez du gros mur porteur ou si vous avez vraiment trois étages et donc il vous propose une option avec un répéteur qui aura lui aussi, hein, rassurez-vous, le wifi intelligent pour mieux couvrir tous vos appareils connectés les ampoules, les prises, les Google Home, les montres et tout ça qui est maintenant directement connecté en wifi et attendez que l'électroménager s'y mette. Et je vous ai déjà expliqué que Orange proposait du 2 gigabits. Partagez encore une fois hein, ce ne sera pas un seul PC qui pourra le faire mais au niveau du débit montant qui est moi ce qui m'intéresse. Moi qui produis des vidéos, moi qui tourne en 4k et moi qui avec mes clients échange énormément de fichiers vidéo. Moi c'est vraiment ce débit montant qui m'intéresse donc de mon PC vers internet. De même pour les utilisateurs de nav. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un NAS, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Le débit montant, et eh bien c'est ce qui va vous permettre de venir chercher les données chez vous directement dans votre NAS. Et ce qui est super cool là, c'est que Orange s'est aligné à Free qui s'était aligné à Bouygues en proposant maintenant un débit maximum avec du 600 mégas par seconde et ça c'est cool. Parce que je vous assure que la semaine dernière, j'ai envoyé je crois 12 gigas en 9 minutes 30. Et ça ça fait euh, vraiment plaisir de ne plus avoir euh, aucune limite d'envoi pour déposer des énormes fichiers directement dans le cloud ou de les échanger avec vos potes ou avec vos clients. Niveau multimédia eh bien pas d'enceinte intégrée, pas de Alexa, pas de Django là où ils avaient fait les, les gros malins la dernière fois lors de leur présentation en partenariat avec Dodge Telecom. On n'a aucune information là-dessus. Moi j'ai regardé les espèces de petites keynotes faites euh, par Orange qui durent à peine 7 minutes dans un bar pour vous expliquer et bien que le carton est recyclé, que le wifi est intelligent et que euh, voilà la box est en, est en papier mâché écolo. Donc c'est très intéressant mais effectivement niveau nouveauté, niveau multimédia, niveau domotique, niveau assistant euh, vocaux, niveau enceinte cabasse hein, dont Orange est tellement fier que lors de la dernière keynote euh, Stéphane Richard quand il en parlait sur scène il n'y a même pas eu d'illustration derrière lui pour vous montrer qu'elle est juste gigantesque et que si votre mob télé a du mal à, à déjà accueillir une free box dévialée, vous aurez vraiment du mal à mettre l Sainte Cabasse de chez Orange qui restera donc pleinement optionnel. Donc niveau multimédia, ben rien à se mettre sur la dent. Niveau design c'est pas encore ça. Niveau box télé, vous aurez l'option entre euh, une box télé et une espèce de clé pour faire du multiposte télé si vous voulez aller équiper un deuxième poste dans une chambre ou loin du salon. Donc ça c'est bien. Les offres elles vont être encore en promotion pendant un an avant de vous faire remonter le prix donc surveillez bien les prix et n'hésitez pas à changer d'opérateur fibre quand vous vous prenez de plein pot le prix au bout d'un an. Moi personnellement dans cet appartement je suis passé de Orange à SFR à Free. Une fois que la première installation de fibre est faite, c'est très simple de changer d'opérateur. C'est presque aussi simple que de changer pour de la téléphonie mobile. Donc à noter que cette box, elle est à destination des particuliers comme des pros. Ça, c'est une vraie nouveauté. C'est peut-être pour ça qu'elle est sérieusement moche. Elle a vraiment une gueule de box à mettre chez les professionnels. Chez les professionnels, hein, on la met dans un coin, sous le tas de fil, dans une petite baie réseau qu'on ferme à clé, histoire que euh, avec la chaleur, ça s'étouffe bien et que ça pète. Ça, c'est un vrai point positif. Ça va être que... Euh, on a vraiment dématérialisé dans le cloud toute l'option voilà téléphonie pro PABX enfin tout ce qui concerne vraiment les pros et maintenant hors de la box internet, la box internet plus ça va aller plus on va se diriger vers un simple euh, voilà un simple décodeur canal tu vois qui euh, tous les services en fait qui vont bien que ce soit le cloud gaming façon euh, Stadia euh, ou même des machines virtuelles à mon avis qui vont arriver puisque Free a lancé ça la semaine dernière sur sa Freebox Delta hein, de véritablement faire de l'hébergement de machines virtuelles les box elles vont finalement pour madame Michu, plus faire grand chose que juste amener internet avec toujours un meilleur débit et puis un meilleur débit en wifi enfin quand les opérateurs mettront le wifi 6 n'est ce pas orange et pas un, un vieux euh, wifi intelligent. Voilà j'ai pas encore pu euh, mettre la main euh, sur une Livebox euh, numéro 5 ce sera peut-être le cas avant que je finalise le montage de cette vidéo. J'irai voir l'interface mais j'en doute pas mais là dessus free fait pas mieux qu'ils auront recyclé totalement l'interface de la dernière fois fait par bah, un stagiaire, un développeur première année hein, donc à moitié buggé, qui rame, c'est lent pour aller dedans, c'est casse pied pour s'y retrouver, c'est pas pratique mais bon, tu es le premier opérateur de France, tu vas quand même pas faire mieux que les autres même, tu as plutôt tendance à franchement proposer moins bien. Donc pour conclure, je sais pas qui Orange va séduire avec cette nouvelle box. Inutile d'aller en boutique parce qu'à mon avis les mecs ils en ont même pas entendu parler. Enfin moi quand je suis allé à la Livebox 4 le jour de sa sortie, il n'y a personne qui la connaissait. En agence, il y a eu le problème de cet adaptateur fibre qui n'était pas fourni, qu'on appelle le SFP Alors là, la fibre, elle rentre enfin directement dans la Livebox 5. On arrête le délire de rajouter un boîtier en plus ou un adaptateur en ferraille qu'on donne ou qu'on donne pas suivant les mois et suivant les régions. Enfin ça, je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos sur le sujet. Ça a l'air d'être enfin du passé. Bref je trouve qu'Orange n'a pris aucun risque mais c'est à part le risque de n'avoir rien fait en fait euh, Wi-Fi qui n'est pas de dernière génération, débit légèrement augmenté mais partagé entre les matériels sachant que c'est une box qui s'adresse aux professionnels et qu'un professionnel quand il met 200 personnes sur la même connexion ça peut avoir vraiment un intérêt de dépasser les 1 Giga, les 2 Giga et voire même plus en débit. Internet. Au niveau multimédia, il bah, n'y a rien du tout euh, qui est proposé. Une sortie en demi-teinte. Moi, je connais personne qui va passer clairement sur cette box. En tout cas, euh, pas moi a priori. J'essaierai euh, de faire un petit tour en agence pour aller euh, vous mettre les mains dessus. Et puis bah, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à euh, m'inviter chez vous. On se fait un petit unboxing de la Livebox 5. Tous les deux euh, pour en rajouter une couche et puis aller tester l'interface faite par le stagiaire. Si cette vidéo t'a plu, ou si toi tu es un fanboy orange ou que tu es le nouveau stagiaire community manager qui va venir me poster des commentaires négatifs, eh bien bienvenue à toi dans les commentaires. Sache que comme dans mes précédentes vidéos, je répondrai absolument à tous. N'oublie pas de t'abonner euh, pour ne pas rater la prochaine vidéo et de visiter LangueDeGeek.fr si tu veux des astuces pour acheter ton matériel et te lancer aux vidéos au meilleur prix. Ciao